Le voleur assassinat découpe littéralement les boss. Il est actuellement top 2 en mono cible sur Shadowlands. Il n'a pas été changé pour points, donc il y a de grandes chances qu'il reste une grosse star du mono cible. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et on va voir comment est-ce qu'il est capable d'être aussi fort. Dans un premier temps, si on regarde les boss en mono cible à l'heure actuelle sur le raid, par exemple le dévoreur affamé, le Rogue est deuxième. Bon, il est un petit peu derrière le Shadow Priest, alors ça s'explique de pas mal de raisons. C'est pas forcément qu'il est moins fort, il y a aussi une raison assez forte, c'est que SP c'est une classe qui est jouée par beaucoup de très gros raiders, et SP était déjà jouable et assez fort depuis un petit moment. Donc il y a plein de SP qui se sont déjà optimisés depuis un paquet de temps. Rogue était vraiment nul sur la sortie de Shadowlands en raid, donc il y a eu très peu de joueurs de Rogue. En plus, l'SP assassinat était vraiment très très forte, donc les joueurs n'étaient pas opti assassinat. Ensuite, si tu veux jouer hors la loi, ça demande une autre opti, ça demande d'être necrolord, etc. Bref, du coup, il y a pas mal de voleurs qui ne sont pas optis, et final en a très peu qui sont optis avec les bonnes spées, avec le 20 tir, etc. et qui jouent assassinat, donc ça explique pas mal de choses aussi. Mais si tu regardes également sur un autre boss, comme par exemple l'artificier, le voleur assassinat, c'est pareil, il est là, il découpe absolument tout, il démonte même le fer à l'an monocyble, S-tire hein, clairement monocible sans aucun souci, on le voit juste derrière le SP, et pour ça il y a une bonne raison, c'est quand on mate déjà un petit peu ces graphes de dégâts, contrairement à quasiment toutes les autres classes, il ne va jamais en dessous de 5000 de DPS. Donc là par exemple j'ai pris le graphe de quelques joueurs sur le dévoreur affamé et sur l'artificier, si je te les prends tous, regarde, il y a ça va toujours se ressembler à peu près, ça ne descend jamais en dessous de 5000 en DPS. C'est que le DPS constant est ultra, ultra, ultra bon. Et ça, c'est une énorme force parce qu'il y a beaucoup de classes qui descendent à 2, 3K, etc., qui descendent vite en DPS. Mais le rogue, il reste extrêmement haut. Il a des phases de burst qui montent à 15, 20K, un peu comme les autres classes. Sauf que lui, il descend jamais en dessous de 5000. Du coup, au final, sur un overall, bah tu finis facilement à 7, 8000 DPS en fight facilement avec des guillemets mais tu finis dans ces eaux là à 7 8000 dps parce que tu ne descends quasiment jamais et pourquoi tu descends quasiment jamais c'est que le voleur Assassinat à l'instar du SP, à l'instar de la fli, c'est une classe qui a posé des dots. Et en plus sur le voleur Assassinat elles font vraiment mal. Donc les dots en l'occurrence ce sont des saignements et des poisons. Donc si on regarde quelques euh, rogues assassinats, l'ordre des compétences est exactement toujours le même. Je vais mettre euh, sur un même type de scroll de page, tu vas voir, l'ordre des dégâts c'est exactement la même chose. Et donc si on regarde un petit peu qu'est-ce qui fait des dégâts, on a Rupture qui est un saignement, on a Garou qui est un saignement, on a Mutilated Flash qui est un saignement provoqué par la légendaire qui est jouée en mono mais je vais t'expliquer un petit peu plus tard, et on a également Deadly Poison donc qui est le proc du poison que tu mets en arbre principale qui est également un dot qui va faire des dégâts sur le temps. Donc tu te retrouves avec 4 dots sur la cible principale, et ensuite quand tu regardes un petit peu, bah, les mêlées, les coups de mêlée évidemment c'est constant. On a Envenimé, qui est ta façon de dépenser tes points de combo, donc en gros tu génères les points de combo et tu les dépenses, mais même hors burst forcément tu fais ça. Et donc au final tu te retrouves avec un excellent, un excellent constant. Le truc pour lequel ça monte aussi haut, c'est le fonctionnement du Rogue Assassinat, et c'est pour ça que c'est aussi fort en mono, et donc c'est assez logique. Je vais te montrer ça rapidement avec mon jeu, pack pack pack. C'est que le assassinat, son cooldown principal, c'est Vendetta Vendetta, c'est ce sort-là, hop là C'est 30 mètres de portée, 2 minutes de recharge, donc un CD de 2 minutes Vous désignez un ennemi à, à tuer pendant 20 secondes Ce qui augmente de 30% les dégâts que vos techniques et attaques automatiques lui infligent Et vous permet de le voir même s'il si se camoufle ou devient invisible Génère 60 points d'énergie en 3, 3 secondes Bon ok, t'as un petit gain d'énergie, mais surtout c'est un énorme débuff mono-cible donc à partir du moment où tu vas debuff mon cible, tu vas lui mettre 30% de dégâts supplémentaires. Outre ça, ils ont bien boosté le 20 tir, qui est celui-là, qui est flagellation. En gros, tu joues des conduits dessus, etc. Mais pour... je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo. Mais en gros, sur une minute 5 de CD, tu vas faire des dégâts à chaque fois que tu vas faire des finishers et ça va te donner énormément de hâte. Et la hâte, c'est excellent en SP assassin. assassinat. 1. Ça va te faire tic plus vite tes saignements. Franchement, c'est fort. Et en plus, tu as un effet qui dit qu'à chaque fois, tes saignements, quand ils tiquent tu vas gagner de l'énergie. C'est ça, blessure venimeuse. Tu récupères 8 points d'énergie à chaque fois que ton garrot, rupture ou hémorragie interne, donc tes saignements, tic sur une cible qui est empoisonné. Donc, en gros, plus t'as de hâte, plus tu vas régler d'énergie avec ça, plus tu vas faire mal avec tes dots, plus, en plus, de base, la hâte augmente la vitesse d'attaque automatique, donc le proc des poisons, et en même temps, augmente la d'énergie du voleur assassinat. Autant dire, la hâte, c'est complètement boosté. Donc, si on arrive, on reprend notre petit graphe de dégâts. Le voleur assassinat, qu'est-ce que ça donne Ça donne que, sur son timing de vendetta, il monte extrêmement haut. Il monte à plus de 15k parce que il a sa vendetta. Il a également, euh, bon, là, un petit talent qui lui permet d'avoir 3 secondes de 50% de critique en plus, donc 3 secondes de 50% de dégâts en plus si on veut, pendant qu'il fait son, euh, son vanish, et évidemment, tu times tout en même temps, et il y a flagellation. Une fois qu'on arrive à la fin des 20 premières secondes... Là, blou blou blou blou blou, là on commence à redescendre doucement, et si on prend n'importe quel graphe, à partir de, 30, de 20 à 30 secondes, on commence déjà à redescendre plus bas. Donc là on a encore les bonus du, du truc, à truc mais petit à petit on va redescendre, et tu peux prendre n'importe quel rogue à partir de 20-30 secondes, ça commence déjà à bien redescendre, donc il y a le temps où il va setup, il met sa Vendetta, donc 25-30 secondes, parce que sa Vendetta elle est pas mise instantanément, si on va prendre par exemple lui, au hasard, à tous les coups sa Vendetta elle est mise environ 5 secondes après le début du combat. Si on va checker là, boum, ce qui fait, c'est que sa d'état, donc son cooldown de debuff principal, boum, il est là, il est mis à 4 secondes. Donc au début, évidemment, euh, il fait ses trucs, il met ses saignements, etc. Et après, ça balance avant d'état, et là, t'es là pour dégommer le mec. Et pour que tu comprennes bien le gameplay du si voleur assassinat et que tu vois bien comment ça marche, je vais te montrer déjà les bases sur un poteau d'entraînement. Donc là, je suis avec mon petit voleur assassinat, 224 e-level, légendaire 4, arme 226, etc. Donc évidemment, on a déjà un petit peu de gear, j'ai une optique très faible. Alors il y a ça aussi, c'est que ça va scaler extrêmement fort parce que toutes les stats sont forts en voleur assassinat. La hâte, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est extrêmement fort parce que du coup t'as les dodges, les cinémas, etc. Le coup critique, c'est très fort et en plus... Une classe qui synergie sur le coup critique c'est forcément Goldé, parce que coup critique est une des meilleures stats du jeu de base, ce qui en faut très peu pour en avoir pas mal et ça augmente beaucoup tes dégâts. Le coup critique. T'as un aspect RNG, certes, mais ça augmente vite énormément tes dégâts. Quand tu regardes en sim sur quasiment n'importe quel perso, le coup critique c'est toujours haut ou c'est rarement ta dernière stat. En plus de ça, t'as un effet qui fait que. qui est destin CD, qui fait que lorsque tu réussis un coup critique avec une attaque de mêlée générant des points de combo, tu obtiens un point de combo supplémentaire par coup critique. En gros, par exemple, sur ton estropié, qui frappe avec les deux attaques, tu peux générer. 4 points de combo direct si tu critiques donc en gros tu auras la génération de points de combo en plus si tu as du critique donc c'est extrêmement fort donc at crit ça va être trop balèze, maîtrise augmente quand même bien tes dégâts vu que ça a les saignements et compagnie et euh, bah, polyvalence de base ça augmente forcément toujours bien les dégâts le principe est assez simple, tu tapes la cible et ce que tu veux faire donc je te, mets, je te montrerai un vrai open derrière, hein. je t'explique juste le principe là, c'est tu mets tes deux saignements sur la cible, donc tu as tes poisons qui sont appliqués automatiquement et tu maintiens garrot qui est le truc que tu vois ici et tu maintiens rupture sur la cible tout le temps et euh, tu maintiens également débiter mon buff de vitesse d'attaque voilà tu mets ces trois trucs là, t'as juste à faire ça et là déjà là, rien que là t'auras un bon dps constant t'auras beaucoup de regain d'énergie et tu vas te mettre bien bon après là comme tu peux le voir l'énergie elle est ultra ultra ultra remontée et honnêtement on peut déjà faire plus mais rien que ça là on est à plus de 2k2 si, si je devais reset là on reset le ricoute qui est en bas à droite juste ça là tu appliques juste tes saignements et on n'applique pas encore le reste de la classe Là, on maintient juste nos uptime tu vois on maintient déjà un plus de 3k constant c'est énorme on fait rien on fait absolument rien il y a déjà plus de 3k constant en mono donc imagine dès que tu vas commencer à rajouter des choses on a également un cooldown sur 25 secondes qui est très fort qui est le Chris qui en gros fait en sorte que tes dégâts de nature ils vont faire beaucoup plus mal sur la cible donc ça c'est le deuxième aspect du voleur assassinat c'est quand tu veux pousser un petit peu plus ton gameplay cette notion de... Je vais mettre mon Chris qui va augmenter les dégâts de nature sur la cible Et tes finishers sont des dégâts de nature Donc en gros, ton but C'est de dire... Je vais faire... Donc je, je me remets les uptime, me remets le garou, etc Je me, je me mets un Chris Sur la cible, et là je vais essayer de mettre Un maximum d'envenimés sur cette frame là Donc là on met un envenimé Deux envenimés, et on va pouvoir en mettre un troisième Troisième envenimé Et là du coup, tes finishers sont boostés Par le Chris, et du coup ils te font très mal Donc là t'as une notion en voleur assassinat, de Energy Pooling, où ton but, c'est de garder ton énergie, et qu'elle un max d'envie sur cette frame-là. Et après, t'as la totale, donc là, je vais te montrer avec un opener, un opener, sachant que le talent qui est... que jouer alors ça, ça dépend beaucoup des, des versions, etc., mais souvent, c'est quand même celui-là, c'est Maître Assassin, Lorsque es camouflé, donc c'est un peu comme la légendaire mais un peu plus faible Pendant 3 secondes après la fin du camouflage tes chances de critique sont augmentées de 30% Donc en gros le principe quand t'es en voleur assassinat Là pareil tu pourras regarder aussi un peu les dégâts en bas si tu veux C'est d'aller faire un open où tu vas faire estropié, Tu mets ton débité pour aller plus vite, tu remets un estropié pour mettre un max de dégâts, ensuite tu vas mettre tes saignements, ton carreau, ta rupture et avant d'appliquer ta rupture, tu mets ton truc 20 tir qui s'utilise avec les points de combo, et qui fait qu'à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu vas gagner ce nombre de points de combo en hâte, genre si tu fais 5 points de combo tu vas gagner 5% de hâte et en plus tu mets le vendetta, etc. Tu rappliques ton banish et tu exploses la cible, Je te montre ça tout de suite. Là, je t'ai mis un trou fichier CD. Trou fichier CD te permet de voir les sorts que j'utilise dans quel ordre. C'est juste au-dessus de ma barre de sorts. Donc si tu veux voir donc, en, quel est le sort utilisé dans quel sens, c'est ici. C'est juste pour te montrer un open et que tu vois à quel point ça monte bien et, et comment ça fonctionne grosso modo le gameplay. Hein. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de voir le gameplay de la classe. Donc c'est parti. On arrive. On va c'est ça. On génère On met directement un premier garrot On applique tout Vendetta etc Boum Crise On génère un premier coup On vaniche Et là on va mettre des envenommes du futur Boum Boum Boum Boum tu peux voir là on monte à plus de 12k mais sans aucun souci en mode cible, ça fait vraiment trop mal. Là tu remaintiens ton Garrot, tu remaintiens ta rupture et là tu peux exploser la cible. Et honnêtement la rota, comme tu peux le voir, elle n'est pas si compliquée que ça. Donc ça c'est aussi une force de la classe. C'est qu'en gros, à part maintenir l'uptime de tes trois trucs, donc ton débité, ta rupture et ton euh et ton garrot, le reste du temps, ce que tu veux faire, c'est bien gérer tes crises avec un max d'envenimé. Le reste du temps, tu vas mettre plus ou moins tes sorts en cooldown. Flagellation, tu peux le mettre ou pas avec Vendetta, ça ne change pas grand-chose sur l'overall. Et tu alignes toujours ton Vanish qui est sur 2 minutes avec ta Vendetta pour augmenter un max tes dégâts. Et voilà pour ce nouveau format de vidéo, donc avec l'aperçu d'une classe où on explique pourquoi et comment une classe fonctionne comme ça. Ça peut te donner déjà un bon aperçu de savoir euh, si t'as envie de jouer une classe, si c'est cette classe-là, ou même d'un point de vue global, de comprendre comment fonctionnent les classes dans ton raid, et de savoir pourquoi est-ce que, par exemple, le SP est fort en -cible, ou autre. Donc si c'est quelque chose que tu kiffes, déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et n'hésite pas à me dire quelle est la classe dont tu aimerais avoir un aperçu, et dans quelle situation. Est-ce que c'est sûr du multi Est-ce que c'est sûr du mono n'hésite pas non plus à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, et tu peux retirer à tout moment, donc c'est trop bien. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve ultra vite